Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exemple contact. L'objectif de cet exemple c'est tout simplement de gérer les points de contact, les récupérer, les compter, Afficher leur position et puis jouer avec le nombre de tapes. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un seul tap, on affichera un fond blanc translucide, deux tapes rouge translucide, trois tapes jaune translucide. Voilà. Et puis euh, on va jouer également avec le fait d'autoriser et de désactiver le multitouch, sachant que, et vous en doutez, le multitouch est impossible sur le simulateur puisque vous n'avez qu'une souris pour le simuler. Donc on atteint là les limites du simulateur. Regardons donc rapidement l'application sur un petit terminal. Donc ici j'ai mon application. Donc je vais avoir ici une zone. Vous voyez là j'ai un point de contact. Là j'essaie d'avoir deux points de contact. Vous voyez ça ne marche pas parce qu'il faut que je tape sur Multi. Et là effectivement vous voyez que ici je peux avoir plus de points de contact. Et puis ici, ici mon premier point de contact vous voyez tac Là ce point de contact probablement est devenu le premier mais vous voyez que celui-là il est passé premier donc vous verrez qu'il n'y a pas forcément d'ordre dans l'apparition des points de contact. Puis si je fais un triple tap et eh bien voilà ce que cela donne. Regardons rapidement comment ça fonctionne sur un grand terminal. Donc là ici c'est la même chose que sur un petit terminal je n'ai qu'un point de contact parce que je n'ai pas activé multi. Là le double tap et là le triple tap. Et puis ici euh, je passe en multi et donc vous voyez ici je peux en avoir 5 et puis là j'en ai un sixième. Je vais avoir du mal à en mettre un septième. D'accord mais je vous dis avec mon fils et donc trois mains on est arrivé à 14. et Je pense que si on avait fait un peu attention et si mon fils n'avait pas été pressé on aurait pu aller plus loin. Alors un point qui est intéressant c'est prenons maintenant un pencil et regardons ce que ça donne. Et vous voyez que euh, le stylet est également euh, géré. Vous voyez, et que donc je peux faire également de la même manière un double ou un triple tap. Donc ça veut dire que quelque part, une partie, vous allez voir seulement une partie de la gestion du stylet est inclue dans la gestion des points de contact. Dans cet exemple, je suis un gros flemmard, j'ai tout mis dans le view contrôleur. D'accord Mais euh, bien évidemment, euh, ça se transpose facilement. Alors, que trouve-t-on dans mon view contrôleur eh bien euh, un label qui va me permettre d'afficher le nombre de points de contact et puis la position de tous les contacts. Je vais utiliser ici IUI TextView parce que c'est un petit peu plus long. Euh, je vais avoir une zone dans laquelle je vais gérer les contacts et je vais avoir ici un bouton qui va me permettre d'activer ou de désactiver le multitouch. Regardons le ViewDidLoad. Load, c'est extrêmement classique, je construis un fond. Euh, ici euh, je construis euh, mon label c'est le bouton qui me permet de passer en multi touch ou en one touch euh, et puis ici c'est euh, la liste des points de contact affichés je fais les ads view je fais les positionner. enfin bref la totale c'est archi classique ça c'est le view will transition to size je ne reviens pas dessus vous savez faire et ici c'est la méthode qui est associée au bouton qui vous permet de faire la bascule entre le multitouch et le mono-touch, donc avec ici une bascule également au niveau du nom du bouton euh, en fait on change tout simplement l'attribut qui permet d'activer ou d'activer le multitouch. Un point important ici il s'appelle IsMultiTouchEnabled, ça enfin, c'est en Swift, en Objective-C c'est MultitouchEnabled je crois, il n'y a pas le Is, enfin, vous pouvez vérifier mais je suis pas certain. D'accord Mais bon à part ça c'est la même chose et ça fonctionne de la même manière. Donc si si je mets true multitouch est activé, si je mets false multitouch n'est pas activé. Et puis je vais gérer les rétro-appels sur les points de contact. Donc ici touches began. Donc je vais ici faire appel à la méthode point de contact en transmettant simplement les paramètres que je reçois ici. Là je signale juste qu'il n'y a pas de contact et pas de point de contact et puis je fais si par hasard elle avait changé je fais disparaître euh, la couleur de, du fond de la zone euh, la couleur clear je vous rappelle c'est la couleur transparente. Touch moved je fais un appel toujours à cette même méthode qui va me gérer les points de contact parce que je dois fort, probablement déplacer euh, les euh, coordonnées et puis si c'est cancelled et eh bien euh, je ne fais rien j'affiche juste euh, sur la console que c'est un cancel. Et puis ici, j'efface la barre de statut, c'est juste pour ne pas être embêté. Intéressons nous à la méthode qui me permet de gérer les points de contact. En fait, elle a exactement les mêmes paramètres que les Begin Touch, etc, etc. Hein, ou euh... Donc, on pourrait avoir ce code à l'intérieur des dites méthodes. Mais comme j'appelle cette méthode deux fois, ça vaut le coup de factoriser le code. C'est pour ça que je l'ai externalisé. Donc ici, je récupère effectivement euh, les points. Alors ici, vous voyez que je récupère les points en demandant à l'événement simplement les points de contact qui sont dans la zone. Je ne m'intéresse pas à ceux qui seraient à l'extérieur puisque la zone de contact qui m'intéresse, c'est simplement cette zone. Et ensuite, je récupère le nombre de points je fais attention, à l'instant hein, parce que ça pourrait, je pourrais simplement ne pas avoir d'événement, je pourrais rien avoir. La probabilité est faible puisqu'à priori euh, je réponds à un rétro appel. Ici euh, j'initialise variable et position et vous voyez que ici, eh bien, si le nombre de points n'est pas nul, il a une valeur et à ce moment là je vérifie que cette valeur est supérieure à 0, et eh bien en fait soit j'ai un seul point de contact dans ce cas j'ai écrit qu'il y a un point de contact soit sinon je donne le nombre de points de contact et puis je parcours les points de contact donc ça c'est un truc très à la Swift et puis eh bien, je récupère la position du point de contact et je construis ma chaîne de caractères par adjonction des nouvelles positions donc, il n'y a pas de, de souci hein, ce plus là c'est la concaténation. et une fois que j'ai terminé eh bien, euh, je vais mettre cette chaîne qui a été construite par agrégation eh bien, sur l'attribut qui me permet de visualiser euh, la liste des coordonnées de mes points de contact. Et puis ici maintenant euh, si euh, j'ai des euh, points de contact, bien là, je vais regarder le premier. Alors en fait, la méthode first c'est une méthode de set ou de ns7 qui me permet de récupérer le premier. élément. Je travaille sur le premier en me disant que c'est à priori le plus ancien, mais je n'ai aucune garantie à propos de ça. Et je regarde si le tab 40 est égal à 2, Auquel cas je mets euh, la, le fond de couleur en, euh, bah, dans une couleur c'est euh, du rouge c'est du rouge euh, avec pas mal de transparence et ici c'est du jaune avec pas mal de transparence sinon vous voyez j'avais ici mis ça en blanc avec pas mal de transparence voilà. donc je mets en blanc quoi qu'il arrive et je change la couleur juste derrière c'est à peu près invisible euh, dès que euh, je détecte qu'en fait il y a eu un double ou un triple tap Bon bah en guise de conclusion vous savez maintenant gérer les points de contact et reconnaissez que c'est quand même pas si compliqué que ça, ça offre pas mal de possibilités. Je reviens sur les jeux euh, où c'est vraiment un must euh, et j'insiste quand même sur cette remarque qui est que euh, vous avez un ns 7 et pas un ns ou un 7 et pas un array. Et ça c'est important parce que ça veut dire que rien ne garantit l'ordre d'apparition des points de contact. Cet ordre en particulier peut changer en fonction de leur apparition disparition et donc vous n'avez pas une notion d'ancienneté. Encore une fois un ensemble ne contient pas d'ordre. Un ensemble ça contient des éléments donc vous êtes dedans ou dehors mais il n'y a pas le premier élément, le deuxième élément ou en tout cas cette notion elle n'a pas de sens statique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. I'm mm -hmm.